La mine du Cap Caron. Le parc Crabirou. Au, au, au Pradé. Pradé. On est bien ensemble. Sur le France Bleu. Pop Story rend hommage à un des mots les plus utilisés de la langue française, le mot con, c-o-n. Grossier personnage. Bien avant qu'il ne soit utilisé comme insulte ou injure, le con dans son étymologie latine, cunus, veut dire la vulve et désignera plus vulgairement le sexe féminin. Allez, va de faire le point. C'est au Moyen-Âge et époque...